Donc, la banque de questions, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé jusqu'à présent, et c'est des personnes qui ont vécu des expériences pénibles. Je pense que je vous en parle, mais tant que vous n'aurez pas joué dans Moodle, que vous n'aurez pas vécu une expérience pénible, je pense que vous ne le croirez pas. Mais je vous en parle quand même. Vous voyez des le, le, banques de questions qui sont euh, construites par les gens ici. J'ai question numéro 2, question numéro 2, question numéro 2, question numéro 3, question numéro 3, question numéro 4. Donc, pour chacun de mes tests, j'ai créé une question numéro 3, mais je ne les ai pas classées, je ne les ai pas nommées correctement. Donc, supposons que j'ai fait un, un exercice, un petit exercice euh, pour, pour une petite portion de matière, mais que je voudrais me resservir de la question pour faire un, un, un exercice synthèse. Ben, Allez retrouver la question dans la banque, ça, ça va être très, très compliqué. Donc, euh, ce que vous pouvez faire, c'est créer des catégories dans votre banque de questions et donner des noms significatifs qui vont vous permettre de retrouver les questions facilement. Donc, c'est important de faire ça, parce que euh, si vous avez un test, euh, s'il y a juste une question numéro 1, ça va bien. Mais quand vous avez fait plusieurs tests, que votre euh, cours dans Moodle, votre année commence à se monter, et que vous voulez faire des choses plus compliquées, mais retrouver l'option, ça s'avère très difficile si vous n'avez pas structuré votre banque de questions. Maintenant, dans Moodle, on peut paramétrer le test. Donc, il y a plusieurs options qui sont intéressantes, qu'on qui, qu doit rentrer pour avoir un test qui est intéressant. Donc, la description, Donc, c'est ce qui va apparaître à l'élève en premier. Vous pouvez lui mettre des consignes sur le test, lui mettre des documents téléchargeables qu'il va avoir à utilisés durant le test. Euh, moi, je conseille de remplir la, la description pour pas que ce soit vide, pour que l'élève est une, une, une consigne pour faire son test, que ce soit clair pour lui qu'est-ce qu'on attend de lui à, à travers le test. Vous avez le nombre de tentatives autorisées. Si vous faites un test euh, qui va servir d'exercisation pour l'élève, vous mettez le nombre de tentatives illimitées. Donc l'élève va pouvoir faire autant de tentatives qu'il veut jusqu'à ce qu'il ait réussi toutes les questions. Si vous voulez... Euh, euh, vous servir du test d'une façon autre que pour euh, l'exercisation, vous pouvez limiter le nombre de tentatives donc on pourrait dire qu'un élève a deux chances de faire son questionnaire ou il y en a juste une. La mise en page donc vous pouvez décider qu'il y a une question à toutes les pages ou que toutes les questions se retrouvent sur la même page. Donc Moodle va euh, placer les questions selon votre choix. Le comportement des questions. Donc, vous pouvez décider que les éléments des questions vont être mélangés. Autrement dit, que le A, et le B, le C, et le D dans une question à choix de réponse ne sera pas le même dans le même ordre pour les élèves. Et vous pouvez gérer comment les questions vont se comporter. Pour faire ça, vous avez un lien qui est dans le document qui s'appelle comportement des questions, et je vous inviterai à aller voir ce, ce lien-là pour comprendre comment un test peut se, se comporter. Un test, ça peut servir à faire quelque chose de très formel, où l'élève va faire un examen et n'aura aucune information sur comment ça se passe durant son examen jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle une rétroaction a posteriori. Et on peut avoir un comportement des questions à feedback immédiat, où dès que l'élève a fait sa question, il clique sur « Valider ». Et il va avoir la réponse et la rétroaction. Donc, c'est un questionnaire qui, le même questionnaire, mais qui va être au service de l'apprentissage plutôt qu'au service de, euh, de la cueillette de traces. Je vous partage mon écran, puis je vous montre où est-ce qu'on peut aller pour essayer ce genre de questions-là. Partagez l'écran. Donc si vous allez dans Campus Récit, pour ceux qui n'ont pas, pas accès à, au modèle du récifal, vous descendez dans la page, vous allez avoir en bas, là. je vais les faire apparaître, vous allez avoir trois questionnaires. Je vais les mettre de l'autre côté. Donc, en bas dans la formation 5, ça va être la même chose. Donc, en plus, il faut juste que je les active. Je voulais pas que les gens commencent avant. Donc, vous allez avoir le test. Oui. OK, ils sont en haut. OK. Donc, vous pouvez les, les, les prendre en haut, les prendre en bas. Donc, vous avez le, le test à feedback a posteriori, le test interactif à tentative multiple, le test en mode adaptatif et le test à feedback immédiat. Si je regarde le premier questionnaire, vous avez la compte que je vous ai ici, que vous pouvez mettre comme vous voulez. Vous effectuez le, le test. Et ici, vous allez avoir différentes questions. Si c'est des questions d'ordre général. Et c'est le même questionnaire quatre fois. Donc, ça va être très rapide pour vous de faire le, le, le questionnaire et de voir quand est-ce que, que les questions se comportent à chaque fois que vous euh, faites le questionnaire. Donc, je vous laisserai peut-être quelques minutes là, pour euh, commencer à faire ce questionnaire-là. qui. qui euh, donc, euh, on me dit qu'on n'a pas le temps, donc vous pourrez faire à la fin de la formation, vous pourrez aller voir comment est-ce que les questions se comportent là, la, dans les différents euh, questionnaires. Si je reviens à la présentation. Simplement, on va juste se pensionner parce qu'on s'excuse, on dépasse de quelques instants. Donc, euh, avec tout ce qu'on avait cet après-midi, alors euh, je sais qu'il y en a qui doivent quitter. Alors, euh, l'enregistrement, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera disponible, mais nos capsules vidéo le seront, le, sont sur notre chaîne YouTube. Fait que je laisse poursuivre Étienne. Le dernière chose sur les paramètres de qui est important, c'est les options de relecture. Donc, vous pouvez décider qu'est-ce qui va être affiché à l'élève à la fin du questionnaire. Les comportements des questions le décider pour vous, mais vous pouvez le choisir manuellement. Donc, vous avez pendant la tentative, c'est lorsque l'élève est en train de faire le questionnaire. Vous avez immédiatement après la tentative, c'est lorsque l'élève a fait remettre son questionnaire. Euh, plus tard, lorsque le test est encore ouvert, ça c'est deux minutes après que le questionnaire soit que l'élève ait remis son questionnaire. Et après la fermeture du test, c'est lorsque le questionnaire n'est plus accessible à l'élève pour qu'il puisse y avoir les compléter. Donc, il peut avoir certaines informations qui vont lui être transmises.